S'il te plaît, Dieu, Dieu du stream, docteur disrespect, soutiens-moi un peu. Si une personne va me raid, soutiens-moi en même temps. Voilà, oh putain je l'ai fait voler. Ah oh bah dis donc Eh <rire> <Et> bah alors Ah <rire> <rire> dis donc Ah oh bah dis donc Ah bah dis donc iBot là je sais pas ce qu'il a en ce moment <rire> Ah bah <rire> je sais pas moi non plus hein En plus euh, il soutient pas un certain Sogogi Je sais pas si tu connais aussi Je euh... <rire> connais pas du tout <rire> D'ailleurs juste pour savoir mon cher Yushi, euh, quel est ton euh, main Euh, J'ai pas de main, souris. Mais au moins t'arrives à jouer euh, à tous euh, les persos déjà Oui je joue tous les persos euh, Sauf les persos cancer De type Symmetra moi tiens donc Oui Oui, je suis le, le cancer Oh là oh là. Le mec il, ouais. revient sur, il vient sur Twitch, il me dit est-ce que je peux rejoindre Et il se la pète sur le live, bravo hein. En même temps je vais booster ses dégâts. Parce que je joue pas non, Je joue pas mettre Je joue pas ma ouais. ouais En fait j'ai ouais. remarqué un truc c'est que Yoshi il est venu sur le live et il m'a posé un lapin pour me follow. <rire> <rire> ah non, en face, nickel. Oh, il va attends, attend, attends, Oui, je l'écoute. <rire> Ouh <rire> la la la la la la la la la la. <rire> ah, je t'ai vu. Oh, fait chier, j'ai loupé. Oh, ce génocide! Pfff. Oh! Euh, oh Meilleure action! Ouais, c'est vraiment une chanson, no, ah bon, en oui, Il avait qu'à jouer safe, <rire> de pute. Putain! Il fait des cochers droite là! Le gamin, j'en ai marre. Ta gueule. <rire> ta gueule Par contre, y'a un rug Ta gueule. Putain. <rire> ta gueule. <rire> Je dis, ah. ta gueule. Plus tard il va demander à ce moment ta gueule. Fiston, <rire> <rire> okay. tu dis des mots à ce français? Faut pas non, pas le cut! Oh putain. Ouais, tu t'es pas fait cut. Yes. <rire> <coup>. Putain. <rire> oh C'est des merdes. Il y a deux personnes. Le TK. <rire> Sorry. <rire> Je suis à 19 PV. <rire> ah ouais, mais j'ai pas de vie aussi. Assise <rire> de Charles. <rire> C'est quoi? D'où il y a une boîte Sors de là. Sors ah, de là. Ah oh, il t'a bien imité en anglais. Non, non, non C'est bon, là je suis revenu, j'ai mangé une crêpe. SMR. Bienvenue pour la SMR. Du coup, on va jouer à.. <rire> C'est pas <rire> le putain, de... putain, mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est... <rire> Nartas, putain <rire> <rire> Ah oui, C'est juste à côté de Chengduro, il a une là. Ok, vous dans ma forêt là Cassez-vous là de Ouais, il c'est cassé. Le son du jeu est ok. Ah, ça me va. Putain, j'avais cru que ça allait tout bugger le son, euh, j'allais me suicider en plein live. J'aurais fait une, log une Logan Paul. Alors Apparemment, le jeu, il est en train... Merde, les photos Merde, je vois qu'il faut prendre des photos. Euh... Il y a des zombies. Oh Oh putain Le FBI de Nintendo ZFR est venu m'attaquer avec ses 20 amis Oh la vache Oh j'aime les patates, putain Il y a tout le monde qui spamme les patates C'est quoi ce délire Oh la vache J'ai fait un live Mario Kart et il y a tout le monde qui met j'aime les patates Désolé pour ceux qui voulaient voir les Mario Kart mais ça a changé. Mais c'est ouf. Oui, désolé, j'ai fait une réaction. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Est-ce que toi tu aimes bien les patates Oui, j'aime bien les patates. Est-ce qu'on va réussir les gens Est-ce qu'on va réussir à avoir les 50 followers Est-ce qu'on va réussir à avoir Limote C'est ouf. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh putain. Oh, 29, 29 personnes qui ont regardé le live. Waouh. Oh, oh la vache Alors là, c'est le record battu Oh putain Vous pouvez faire des clips, vous pouvez tout faire. Oh merde. Il y a de l'action et tout, je prends des photos, voilà. Oh la vache Oh la vache Trop de patates pour lui. Il est encore explosé. Ah bah, là, il y a trop de patates qui est venu. Et une explosion là pour fêter ça Ouais C'est ça Il y a eu tout qui a été organisé Oh putain Oh la vache Bonsoir. Hey comment ça va Très bien. C'est vous Nitado ZDFR Oui. Ah, merci, ça fait vraiment plaisir, j'attendais pas du tout à ça. Bah de rien, de rien, de rien. Et ah surtout ouais. merci aux viewers du coup. Ouais, merci, merci euh, aux, cool. aux nouveaux amis patates. <rire> Parce que tous mes followers et tous mes amis, je les nomme les amis, voilà, vous êtes tous dans famille, voilà. D'accord, tous des amis. Voilà. Moi, moi je, je veux pas de violence, moi je veux avoir que des amis sur les lives. Là. <rire> donc, je... Tant mieux. Voilà, donc ça me fait plaisir, je m'attendais pas à ce plot twist. <rire> je, je, je... En plus... En plus. <rire> <rire> Putain <rire> Ah non, ça c'est le moto, <rire> merde C'est le moto <rire> Voilà, ça c'est mes motos. C'est <rire> mes motos, c'est normal. <rire> oh si c'est normal alors Mais hein. c'est mon ami Nartax, c'est ma moto, euh, voilà. Et pour, euh, pour l'écran, euh, personne. Oh oh oh Oh, mais ce là je, je, je me vais pas commencer mon gameplay de racing quoi. <rire> putain. Bref, Donc, moi, je vais y aller. Bah, du coup, bon stream, si tu faisais un stream dans ton coin. Voilà. Eh <rire> bien, merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc, euh, voilà, si vous voulez rester, bah, restez, euh, voilà. À plus. Voilà, à plus. Oh, putain. <rire> oh, la vache. <vague. rire> Quelle <'est -ce> journée. <rire> Euh, Quoique je peux prendre euh, des objets là, moi ouais, je vais prendre des pommes, etc. Voilà, je... C'est bon des pommes, manger des pommes. C'est bon les pommes pour la santé <rire> Oh Ça c'est sûr, c'est important ça. Allez hop Comment on avance Bon bah j'ai obligé de tourner comme ça hein. Donc euh... Nartas a enfermé. Nartas Il vénère, ça se voit non euh, les <rire> Voilà, mais d'abord manger. Oh Une baguette Oh le jeu français Oh putain <rire> une, une bonne baguette dans la bouche, mais on va sauver notre ami déjà. Oh Eh chef, t'es pas sympa Yo, ça va et toi Peux venir Oh la vache T'as vite toi Putain Enfin En me... putain, je le dis pas son hein. nom. Quand je le dis, c'est que je suis vraiment énervé, mais là, je sais pas ce qu'il m'a me de dire. Je n'étais pas énervé, c'était juste de, de l'émotion. Allez, on va faire quelques games de ranked et après euh, on va faire une petite pause. Ouais, et après on va faire une petite pause pour que je me serve une petite menthe à l'eau pour me reposer. Parce que oui, j'ai euh, 19 ans et euh, je suis le seul être humain à ne pas boire de bière. Enfin, une fois on m'a fait boire euh, du whisky euh, menthe et c'était dégueulasse. Et... whisky coca c'est pas mal. Non oh mon dieu Un jeune 14 ans qui boit de la colle enfin, J'ai pris un verre whisky coca. J'étais mort Mes parents ils ont failli divorcer à cause de ça. Ah bon Oh, ouais. du drama! T'es quand même sympa, t'es pas. Bon, c'était juste qu'à un moment où t'as parlé de whisky et coca, j'ai oui, fait. Non, euh, voilà. On va demander à chaque si tu le trouves sympa, le, le ouais, gamin, gâche, même, même s'il ouais. a parlé de bière, etc. Ah, bien. pas! C'était un soir où j'étais même bourré avant d'être bourré! Ah, bah super! Ah, bah bravo, mon petit! Je savais pas. Ah, Mais la vache! vache. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ton arrêt, et même ton petit. Donc euh, comment ça va Monsieur Cantino Bienvenue sur le live de Rocket League. On s'amuse avec des euh, avec le, le un petit ami. Avec, avec 14 ans, voilà et petit. exactement et qui boit du whisky. Non mais on oublie. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, toi au moins t'as pas 14 ans. Non. <rire> non ah, toi, moins, ouais. <rire> ah on va être enfin tranquille on va parler d'adultes. Alors tu penses quoi de là <rire> okay, Oh. Bon. Auto. Ok ok auto attends bon bah merde. <rire> C'est un peu violent, euh, j'aime pas, je préfère nous rejoindre l'équipe, je préfère faire du 3v1. <rire> vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, pas de soucis. Ok. Vas-y. Aïe. Pinaise, il m'a écrasé dessus, il m'a explosé. <rire> J'avoue. C'est le, le match habillé. <rire> Ça va, heureusement que j'étais là. il que <rire> là. Allez, go tout skip, go tout skip, please, please, please. <rire> Hugo! <rire> Ils ont cru que Ils ont cru que Alors, meilleur. je refais la situation Vous marquerez pas Bonjour <rire> euh, non, te... Tranquille, oh. Ouais, tranquille. <rire> oh, Premier but Premier but de euh, Sniper Je pensais qu'il n'avait qu pas faire grand chose Mais il a fait quelque chose cette fois-ci C'est incroyable T'es placé Non ah, tes platines! Ah, je voudrais savoir, est-ce qu'il euh, y a tes des platines? Ah, Dis-moi, c'est quoi ton numéro? Est-ce que tu bois du whisky, coca? On peut on peut muter le gosse? T'inquiète pas, après je vais le supprimer. Des... <rire> je suis plat. Ah, il est plat, sniper. Au moins, il écrit euh, dans le chat. Il n'a pas même pas envie de parler avec toi. Non. <rire> Mais non, Et c'est la fin du Voilà. Non, ça sera la fin du live. Non, non c'est. Demande à Kiriku si, s'il si veut priver en plus. Je reviens Discord. Oh, je vais le défoncer. Voilà. Résumé de la soirée. Donc, je remercie ses amis pour continuer l'aventure. Mes petits amis. Donc là, il y en a des centaines. Waouh, c'est incroyable. Donc, merci à toutes ces personnes. Et après, c'est tout. Allez, sur ce, bonne soirée. Et à demain. Rendez-vous demain 19h. Voilà, mais pas avec toi. <rire>